Salut les rôlistes, on se retrouve pour un nouveau hors roleplay, septembre 2016, comment vont vos dragons On attaque tout de suite par les nouvelles de la chaîne, et comme vous avez pu le constater, j'avais annoncé que août serait une période très compliquée pour moi et très occupée au niveau personnel et professionnel, euh, donc il n'y a pas eu de chronique du dragon euh, en plus de ne pas avoir de hors roleplay. J'ai continué à vous distiller donc, les, les vidéos des ombres puisque l'avantage c'est que tout a été tourné et que j'ai juste à trouver un petit peu de temps pour le montage. Euh, donc voilà, donc je reprends les chroniques bah, dès que possible. Euh, pour l'instant, j'ai pas encore écrit. Je cherche à ouvrir l'écriture à certains amis à moi et je réfléchis même pourquoi pas à un système et un sujet à faire écrire bah, par toute la communauté en utilisant un, un pad sur Framapad ou autre. Donc euh, les chroniques reviennent dès que possible, euh, je vais peut-être m'attaquer à l'écriture plutôt des courtes du dragon, euh, pour l'instant c'est encore un petit peu compliqué euh, de tourner, mais euh, je suis toujours là. Je vous rappelle donc que je serai le 1er et 2 octobre au festival Périgeux à Périgueux en Dordogne, et également euh, durant le Périgeux Off, à la soirée les astres sont pices organisés par la confrérie des jeteurs de dés. Euh, de Saint-Astier, hein, juste à côté de Périgueux. Et donc, bah, si vous voulez venir faire du jeu de rôle, il hein, euh, y aura du jeu de rôle tout le samedi dans la journée, il y aura du jeu de rôle donc, le samedi soir à Saint-Astier, et il y aura toujours du jeu de rôle le dimanche. Il y aura également à Périgueux un certain nombre d'associations qui présenteront différents autres types de jeux. Euh, je tiendrai pour ma part une table le samedi après-midi et une table donc le samedi soir aux astres sont propices. Donc pour les ombres on en parlait tout à l'heure, euh, il reste environ je pense 3 épisodes pour ce qu'on avait enregistré concernant le premier scénario. Euh, le montage est pas fait mais ça, ça ne saurait tarder, donc je vais pouvoir euh, vraisemblablement aller au moins jusqu'à octobre avec celle-là. Au niveau de la table, on a continué à jouer de façon hebdomadaire et ils sont sur le point à peu près de finir le deuxième scénario. Ce qui fait que je devrais pouvoir enchaîner sur le, le tournage, euh, donc je ne sais pas ce sera seul à nouveau avec Ben ou peut-être avec un autre joueur, euh, le tournage donc de la vidéo de suivi de campagne concernant ce deuxième scénario. Donc Tout devrait rouler à peu près pour que euh, les vidéos restent relativement régulières euh, pour vous et sans euh, trou entre, euh, entre deux scénarios, donc pour l'instant on est à peu près rythmé correctement. Bon, as fini on passe à la statistique youtube du mois et on va s'attarder un petit moment sur les playlists alors personnellement les playlists sur la chaîne je m'en sers donc pour organiser les vidéos par thème mais, euh, mais c'est vrai que en tant que spectateur youtube je m'en sers vraiment très rarement hormis euh, bah voilà pour suivre des parties c'est vrai que voilà quand il y a des enregistrements audio 50 vidéos de 15 minutes ou même 50 vidéos d'une heure pour suivre une partie, bon bah c'est quand même plus pratique avec une playlist, je clique sur euh, tout suivre et, et je peux tout lire d'un coup. Euh, mais globalement c'est quand même une, une fonctionnalité euh, que je mets en retrait moi sur YouTube, c'est vrai que je, je m'en sers assez peu euh, en tant que spectateur. Euh, donc c'est évidemment beaucoup moins regardé que les vidéos, mais il y a quand même un certain nombre de milliers de minutes vues euh, sur les playlists. Alors sans grande surprise, c'est la playlist des Chroniques du Dragon en, en numéro 1 avec 8652 minutes vues. Euh, les Chroniques du Dragon bonus 2 avec 1161 minutes. On s'y met euh, en troisième position avec 653. Les hors roleplay avec 218 minutes vues. Enfin, euh, le suivi de campagne à 174 minutes. Donc il n'y a pas vraiment de grosses surprises, hein, c'est en fonction euh, du nombre de vidéos et aussi de, de leur popularité. Euh, je pense que les suivis des ombres est une playlist qui est amenée à, à grossir et à, et à plus servir, étant donné qu'on tombe bah, pile dans le carcan que, que j'évoquais moi-même euh, sur des vidéos épisodiques qui se suivent, euh, qui se suivent complètement. Hein, c'est un seul gros rush coupé en morceaux. Donc, euh, donc du coup, peut-être que ça, ça évoluera. On à la question du mois, je jette euh, 1, 2, 8 9, donc c'est Gilles Galeazzi, sa deuxième question, donc, qui me demande « Que penser de Vampire Requiem euh, ?» Salut Gilles, merci d'avoir posé euh, cette question euh, et, et d'être un fidèle euh, spectateur et commentateur. Euh, donc, bah, Vampire Requiem. Personnellement, j'ai du mal avec Vampire Requiem, faut être honnête. Euh, alors j'ai un certain nombre de, de reproches, probablement très peu fondés. La, la, la source majoritaire de, de, ma, de mon manque d'intérêt pour Vampire Requiem, et surtout que pour moi Mascarade était, était un univers tout à fait euh, génialissime, euh, qu'on n'avait pas besoin vraiment de, de faire évoluer ou de modifier en profondeur comme Requiem a fait. Au, au niveau du carcan, c'est 5 euh, clans et 5, euh, j'ai plus le nom, mais c'est des sortes de traditions euh, euh, sur le point de vue euh, et les activités donc des vampires euh, qui se classent. Ce qui nous donne euh, un magnifique euh, tableau de 25 possibilités euh, extrêmement euh, fermées. Je trouvais ça vraiment trop carré à mon goût. Donc, moi, EQM, j'ai eu beaucoup de mal. Après, euh, j'ai été euh, orga de, de GN. Et, euh, et cet assaut utilisait donc le système Requiem, il est vrai que ça s'y prêtait plutôt pas mal, ça, ça fonctionnait pour, pour gérer des, donc des personnages euh, en GN et un certain nombre de joueurs autour de moi qui ont essayé euh, n'en sont, sont pas déçus. Donc euh, voilà, moi j'aime pas du tout, mais, mais je pense que ça vient surtout du fait que j'aime beaucoup trop Mascarade. Euh, donc bah je ne peux que t'inviter à, à, à te procurer de livres euh, à droite ou à gauche et, euh, et à te faire ton propre avis. En tout cas, oui c'est très très différent euh, de Mascarade, on y retrouve euh, quand même que très peu d'éléments euh, communs sur le background et sur le, le, les types de vampires etc. Mais ça peut être très intéressant euh, si tu veux euh, approfondir ton univers de White Wolf. Euh, voilà Gilles, j'espère que j'ai répondu à ta question, je te remercie beaucoup de l'avoir posée, et n'hésite pas à en laisser d'autres en commentaire ou sur Twitter. Je prends un petit moment pour remercier donc eh bien, ceux qui commentent, ceux qui me, me laissent un petit mot, ça fait vraiment plaisir, et euh, je tenais également à remercier les tipeurs. J'ai une page Tipeee, pour ceux qui ne savent pas, le, le lien est disponible en général sous la vidéo ou, ou à la fin également. Et euh, cette page Tipeee vous permet de me soutenir donc financièrement, effectivement, euh, par, euh, par des petits pourboires, donc je tenais à remercier effectivement tous ceux qui m'ont donné de façon ponctuelle ou régulière. Donc je vais mettre le nom juste ici. Merci à vous, merci à, à tous les quatre. Et, et voilà, donc ça, ça permet de former un petit pactole pour l'instant que je mets de côté. Je vise actuellement une caméra afin de pouvoir m'affranchir de, de celle-ci qui est tout à fait fonctionnelle mais n'est pas à moi. C'est un prêt, donc, euh, donc il serait pas mal que je la rende à l'occasion. Et donc ma dernière partie de jeu de rôle, qui ne soit pas les ombres de Yoxototh, puisqu'on joue de façon hebdomadaire, c'est très fréquemment ma dernière partie, mais ces parties-là elles ont leur vidéo dédiée, donc il n'y a pas d'intérêt que j'en parle ici. Et euh, eh bien ma dernière partie c'était billets Rouge. J'ai euh, fait le MJ pour euh, deux joueurs seulement, enfin trois joueurs qui étaient là au début, puis il y en a un qui a dû partir, donc uniquement deux joueurs. Le scénario qui était inclus dans, dans le livre de base, euh, qui n'est pas du tout un scénario court euh, d'initiation, hein, euh, euh, puisqu'on a joué il me semble à partir de 22h à peu près et on a fini à 6h du matin c'est un scénario très long alors euh, billet rouge bon je m'en doutais en le lisant mais euh, j'ai vraiment vraiment adoré euh, il faut absolument que j'y rejoue d'ailleurs je, je, je fais jouer euh, je fais jouer billet rouge à Périgeux et aux astres sont propices euh, durant la, la soirée donc bah, si vous voulez essayer avec moi n'hésitez pas, venez, venez euh, à Périgueux. Donc euh, billets rouges euh, c'était vraiment super, il euh, y, y a une ambiance avec des, des PNJ très forts et, et un univers très propre, enfin euh, non pas du tout propre c'est carrément dégueulasse mais très propre, euh, très unique si, si on veut, euh, c'était un, un, un vrai kiff de, de faire cette partie, les deux joueurs sont, sont rentrés absolument dedans euh, tout de suite et sont rentrés complètement dedans malgré la fatigue un moment on a envisagé de couper la partie en deux mais j'ai dit bon allez on finit on est plus loin euh, super scénar euh, ambiance excellente euh, le système des, des feuilles euh, vice-vertu qui se retournent, euh, c'est vraiment c'est vraiment cool euh, donc je pense que je ferai sûrement à l'occasion d'une chronique de dragons sur billets rouges d'ailleurs parce il que faudrait que je vous présente ce jeu c'est plutôt cool donc voilà une bonne expérience euh, voilà, juste la partie était un petit peu longue, je pense que c'est moitié de moi, moitié de la faute du scénar, mais, euh, mais bon, c'était du plaisir tout le long, alors on a profité du roleplay. Le roleplay de septembre 2016 est terminé, je vous remercie très chaleureusement de l'avoir suivi et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour des vidéos de suivi de campagne qui arrivent très vite, et je m'attaque à l'écriture des Chroniques du Dragon dès que j'ai deux minutes. En attendant, vous pouvez me laisser un commentaire pour votre avis ou me contacter sur Twitter. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Portez-vous bien, faites plein de jeux de rôle et attention aux caméras. Ciao les rôlistes